Samedi 21 novembre 2015, approximativement 20h30. Cathy, 24 ans, vit seule dans son appartement depuis une récente séparation. Posée sur son lit, elle traîne sur son ordi. Elle envoie quelques textos, regarde des vidéos sur YouTube, elle décompresse de sa semaine très chargée. À ce moment-là, Cathy est loin de se douter qu'un événement inattendu va bientôt arriver qui va radicalement changer sa soirée. 20h42. En se préparant à sortir, Cathy a tout d'un coup un énorme coup de fatigue. C'est pas surprenant, en ce moment son travail l'épuise énormément. Elle s'allonge quelques secondes pour se reposer et là, c'est le trou noir. En ouvrant les yeux, elle comprend que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un simple malaise, c'est quelque chose d'autre, mais quoi Elle ne sait pas. Elle se décide à prendre son portable et à appeler le 15, mais son bras ne répond plus. Du moins pas très bien. Cathy mobilise toutes ses forces et parvient à appeler les secours. Personne ne répond. Elle appelle une deuxième fois. Personne répond. Elle appelle le 17 dans l'espoir que quelqu'un puisse la mettre en relation avec le SAMU sans succès. L'heure tourne et Cathy ne parvient pas à appeler les secours. Seule dans son appartement, personne n'est là pour l'aider. Elle retente une dernière fois, ça décroche. On lui informe au bout de la ligne que les secours sont en route. 21h10. Les pompiers sont là, ils la prennent rapidement en charge et la conduisent immédiatement à l'hôpital. Arrivée aux urgences, elle tente d'expliquer ce qui lui arrive, mais elle a très mal à la tête. Son discours est très confus et manque de cohérence, elle ne peut ni supporter la lumière ni le bruit. Elle a très mal. Elle s'évanouit à plusieurs reprises et à son réveil, elle vomit. Les médecins finissent par comprendre ce qu'elle a. Le soir du samedi 21 novembre 2015, Cathy a fait une rupture d'un Une petite poche anormale au niveau des artères de son cerveau a éclaté et une hémorragie est en train d'inonder son cerveau de sang. Il faut agir rapidement, sinon le pronostic vital peut être très vite engagé. Dans 50% des cas, c'est la mort assurée. Salut, je m'appelle Gonzalo et tu es sur la chaîne YouTube et TikTok Drop of Curiosity. Cette vidéo est très spéciale parce qu'elle a été réalisée en partenariat avec Nantes Université, l'Institut du Thorax et le CHU de Nantes. Ils m'ont proposé de faire une vidéo sur ce qui est arrivé à Cathy et ils m'ont demandé de parler des anévrismes intracrâniens. C'est un sujet hyper intéressant d'un point de vue scientifique et très important d'un point de vue de santé. En France, on estime que 3 à 5% de la population développe un anévrisme d'une artère du cerveau au cours de sa vie. Et ce chiffre est sous coté parce que souvent on le découvre sans faire exprès lors d'un examen à l'hôpital pour d'autres raisons. Comment du coup on peut savoir si on a nous-mêmes un anévrisme Comment faire pour éviter que cette petite poche anormale à l'intérieur du cerveau éclate Je me suis donc rendu à l'hôpital La Hénèque à Nantes, au service de neuroradiologie et de réanimation, leur poser la question. Ils m'ont invité à assister à une opération appelée l'embolisation, avec une patiente présentant ce qu'ils surnomment un anévrisme géant. Attention, les images qui vont suivre peuvent choquer certains d'entre vous. Alors, va, on va va être, hein. ouais, oh. Les gens du, de la neuro qui sont arrivés. Okay. La patiente va arriver, euh, on va lui faire le nettoyage de peau pour passer justement par l'Aine. la patiente qui est à C'est est... Est une patiente qui était hospitalisée dans un service de neuro. Elle a rencontré des médecins en consultation ah. qui lui ont expliqué « Vous avez un anévrisme, on va vous boucher ». C'est une dame qui a des troubles visuels. Elle a consulté pour ça, Elle a été découvert gratuitement en fait. Comme beaucoup il y pourquoi eu cette visuelle là, alors peut-être pas eu le dire un le scanner. C'est un gros anévrisme. On n'a pas tous les jours des comme Oui, on va mettre un scan comme ça ça redirige le flux en fait, parce que c'est assez souple. Donc ça veut dire que le sang va bien dedans et il ne va pas aller dans l'anévrisme. Il redirige le flux direct. Il va être mis là. On va mettre quand même quelques spires pour sécuriser et que ça se.. Donc là il y a le risque, c'est que l'anévrisme. Et s'il y a une hémorragie, c'est très important. Ça peut être important, oui. Docteur Alexandre. Gonzalo, Tom. Enchanté. une IRM. Justement, donc là on voit l'anévrisme, là, et qui fait effet de masse sur. Euh, donc là, il y a les nerfs optiques ici, les nerfs optiques euh, gauche et puis droit. Donc on voit le nerf optique euh, gauche qui est étiré et le nerf optique droit ici qui, est, qui semble comprimé. Donc, vraiment, en tout cas, on va empêcher qu'il évolue et, euh, et qu'il saigne un jour. Ici, la patiente a un gros anévrisme, mais heureusement, il n'a pas encore éclaté. Pour cette taille, il y a 25% de risque que ça pète. C'est pour ça qu'ils opèrent. Mais des fois, ces médecins se retrouvent avec des anévrismes rompus, comme pour le cas de Cathy. Le docteur Romain Boursier, neuroradiologiste, nous explique en quoi consiste l'opération et comment est prise en charge un patient quand son anévrisme se rompt. La neuroradiologie interventionnelle, justement, ce n'est pas de la chirurgie, c'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir euh, vraiment la, la boîte crânienne, c'est qu'on va passer par les artères pour aller dans le cerveau. Et en fait, on se sert de, de l'imagerie pour regarder, en fait, pour se diriger et aller à la cible que l'on veut traiter. Les symptômes, euh, ça peut être pour une rupture d'anévrisme, euh, des maux de tête brutaux, surtout. Mm -hmm. Ça, ça va amener le patient en général à appeler le 15, hein, le SAMU. D'accord. Et donc euh, après, il peut arriver euh, par là à l'IRM euh, directement ou euh, au scanner pour faire le diagnostic de saignement intracrânien. C'est-à-dire qu'une rupture d'anévrisme, c'est un vaisseau qui, qui se rompt et qui saigne autour du cerveau. Ensuite, le patient va être transféré donc, euh, ici, souvent en réanimation, pour, euh, suivant son état, être euh, intubé, euh, ventilé, enfin maintenu en vie, voire dans le coma, si le, le saignement est très grave. D'accord. On peut repartir dans l'autre sens, si vous voulez oui. Suite à ça, nous, on va intervenir rapidement pour aller justement par les artères, dans l'anévrisme, le boucher, grâce à différents euh, systèmes. Donc il faut imaginer que c'est euh, une artère euh, carotide ici, hein, qui, le sang arrive par là et va se diviser ensuite pour aller au cerveau l'irriguer. Il faut imaginer l'anévrisme qu'il a cette dilatation ici, voilà. Et donc euh, on va naviguer euh, par l'intérieur des artères, en partant du point de fémoral, pour aller, là on le voit, on le devine là. On voit ici qu'on a mis un stent. Un stent, c'est mmh. un sort de petit tuyau comme ça, qui va rediriger le sang, non pas dans l'anévrisme, mais vers l'artère saine. Alors on peut faire ça, mettre un stand, mais plus souvent on va enrouler des petites spires, comme des pelotes de métal, dans l'anévrisme pour vraiment boucher cet anévrisme et faire en sorte que le sang ne rentre plus dedans. Alors les ruptures d'anévrisme, ça peut survenir après, on évite de trop traumatiser les patients avec ça, mais voilà, pendant le coït, hein, lorsque les gens font l'amour, lors d'efforts euh, brutaux, et puis ça peut survenir à n'importe quel moment aussi. On a le coutume de dire qu'une rupture d'anévrisme, c'est un, un coup de tonnerre dans un ciel serein. cest des gens qui, font, qui peuvent être en train de lire, en train de jardiner, en train de... voilà. Et d'ailleurs, c'est un des facteurs qui nous fait penser à une rupture d'anévrisme, c'est quand les gens se souviennent exactement de ce qu'ils faisaient au moment où l'anévrisme a... s'est rompu. Par exemple, euh, ils vont te dire bah Là, j'étais en train de couper mes roses, euh, machin, ou j'étais en train de manger euh, ceci. Ils se, ils se souviendront toute leur vie du moment de la rupture d'anévrisme. C'est vraiment quelque chose de. C'est une douleur comme jamais ils ont ressenti, et, et d'une brutalité extrême. C'est ce qui caractérise les maux de tête, les céphalées, comme on dit, euh, de la rupture d'anévrisme. Pourquoi c'est douloureux C'est douloureux parce que brutalement, il y a du sang qui vient vraiment frotter les méninges et ça fait, ça fait très très mal. Très très mal, mal comme jamais. Un raccord trois voix s'il te plaît. Ouais. C'est bien un envoi 5F que tu nous as donné. Hein Peut-être un peu externe. En haut, on a la route, qui est gravée, okay. et en bas, on a les vraies images avec les Donc là, il y a un guide qui, va, qui monte en intracranien bien, et sur ce guide, le docteur Alexandre va tout monter, tout le matériel, tranquillement, gentiment. Et ça Et comme ça, il monte son matériel il a déjà monté à gauche, mais là, il monte tout à droite. interne gauche, face et profil, 5-10. Est-ce que la tension est, un peu montée, est montée un petit peu là, oh. là, on va refaire une série. 5 gauche. 5-10. Là, on bouche la latérale droite pour savoir si le cerveau droit peut se passer de la interne droite. Et là, on voit bien qu'en injectant par là, on a une symétrie totale. La vascularisation des deux hémisphères avec les temps veineux qui sont sites synchrones. Stop Dégonflage La tension moyenne est à combien On dirait 80. Pas terrible, mais ça suffit pour se dire que si on a un problème, on sacrifie la terre On reperfuse le cathéter. Donc là, il est en train de déterminer sur le sont les incidents sur lesquels on va travailler, sur lesquels on va cheminer les artères. bien respecter ce qu'il faut. Donc on va franchir le collet d'anérisme avec un gros cathéter, très loin, par l'intermédiaire duquel on va déployer le stent. Et on va coller le, donc le premier cathéter entre la paroi de l'artère et le stent. Ça s'appelle Là c'est dangereux, c'est la partie la plus dangereuse parce qu'il ne faut pas abîmer l'artère, piquer l'artère, parce que le sang est incoagulable, très fluide. Donc sur ce guide, il faut hisser un cathéter qui est quand même euh, très gros. Il faut de la force, il faut de la... De la... Voilà, là, il est en train de faire la, la, la chose la plus délicate et la plus dure du, euh, du, du, du truc, du traitement. Bah, on y va avec le flot. Il y mois, on peut être en deux, on peut. Idéalement, on fait ça fait quand t'as des. Ouais. Donc ça perfuse, le phénomène perfuse. Il y a des pertes qui sortent là. Et puis le stent qui est là. Il commence à sourire. Voilà. Allez, ah donc. Sinon, il est bien imposé, hein. Okay. On pose à peu près 30 plus 42 plus 28, ça fait ouais, quasiment un mètre de spire. Il y a 3% de la population qui a un anévrisme. Il y en a très peu qui en sont conscients. On tombe par hasard sur des non rompus et la question c'est de savoir justement est-ce que c'est une bombe à retardement ou est-ce que c'est quelque chose de complètement anodin, asymptomatique dont les gens euh, pourraient vivre avec euh, sans s'en préoccuper. Donc là, la recherche commence vraiment, et c'est ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'essayer de comprendre comment se forme un anévrisme et comment il va se rompre pour essayer de prédire quelles personnes aura un risque de rupture d'anévrisme. Parce qu'avoir un anévrisme en tant que tel, c'est pas grave. Le problème, c'est la rupture, comme tu l'as compris. Pour répondre à ces questions, je suis allé cette fois-ci à l'Institut du Thorax, qui est à quelques kilomètres de l'hôpital. C'est une unité de recherche pluridisciplinaire qui compte plus de 170 membres. Il s'intéresse de manière générale aux maladies cardiovasculaires telles que les anévrismes intracrâniens. Et parmi tout ce beau monde, je suis allé poser mes questions au docteur Anne-Clémence Vion, chercheuse en biologie vasculaire. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur l'anévrisme intracrânien. Grosso modo, on sait ce qui se passe dans la paroi de l'anévrisme au, au fur et à mesure de son évolution. Mais par contre, on connaît très mal les mécanismes moléculaires. Donc vraiment ce qui se passe à l'intérieur des cellules qui font que l'anévrisme va commencer à se développer et qu'il va ensuite euh, évoluer. Et comme on ne connaît pas bien ça, on n'est pas capable de développer des traitements pharmaceutiques. Parce qu'en fait, les traitements pharmaceutiques, qu'est-ce qu'ils font Dans n'importe quelle pathologie, ils vont aller cibler des, des événements moléculaires dans les cellules. Et si on ne connaît pas les mécanismes moléculaires en jeu, on ne peut pas les cibler. On peut pas Dessus. et donc du coup c'est pour ça que moi j'essaie de comprendre quels sont les mécanismes moléculaires en jeu comment ça marche dans les cellules lors de la formation de la névrice, pour pouvoir se dire bah, si on sait comment ça marche quand ça se forme on va pouvoir se dire par exemple euh, cette voie elle est suractivée bon bah, alors je vais essayer d'aller trouver une molécule un médicament qui va venir bloquer l'activation de cette voie si au contraire on se dit ah en fait cette voie là elle est pas assez activée eh ben, on va peut-être pouvoir trouver une molécule un traitement qui va venir activer cette voie de stimulation. Et si on arrive à l'activer eh ben, du coup on pourra prévenir la névrice, par exemple c'est ça, ça l'idée globale Okay. du travail. Les cellules dont nous parle Anne Clémence sont celles qui constituent la paroi des artères. On les appelle les cellules endothéliales. Son travail consiste à étudier les forces de frottement du flux du sang sur ces parois. Chaque fois que le cœur bat, du sang est envoyé avec beaucoup de force au niveau du cerveau et ce flux va venir se frotter aux cellules endothéliales qui constituent les parois. À certains endroits du cerveau, on va avoir des bifurcations avec des angles assez importants. C'est en fait à ces endroits que les anévrismes sont les plus susceptibles de se former. Anne Clémence s'intéresse à comment ces forces, qu'on appelle les forces hémodynamiques, vont venir provoquer des cascades de réactions moléculaires à l'intérieur de ces cellules endothéliales et qui pourraient provoquer la formation d'un anévrisme. Du coup, elle nous a gentiment proposé de l'assister dans l'une de ses expériences scientifiques. Ce que je fais, c'est que j'ai des cellules endothéliales en culture in vitro, dans des boîtes. Et en fait, euh, je vais les mettre dans des systèmes qui vont me permettre de faire circuler le milieu de culture à la même vitesse que le sang, pour pouvoir reproduire les forces qu'on retrouve dans nos artères, les reproduire dans ces systèmes-là, dans ces boîtes. Et l'idée, ça va être ensuite de récupérer les cellules et d'aller décortiquer les petits mécanismes. Et puis après, on ira voir en microscopie les cellules, une fois qu'elles ont été soufflues. D'accord. Ben on y va alors. Ah. <rire> -y. Donc ça c'est les petits réservoirs qui vont être utilisés et euh, donc là ils sont stériles et on va mettre euh, en fait le milieu de culture, donc le milieu qui sert à nourrir les cellules. On va le mettre euh, dans ces réservoirs et euh, c'est ce qui va circuler sur la chambre après. Il n'y a pas de la chimie, on veut de la bio <rire> Hop. Tac. Tac. Donc ça, c'est mes deux petits réservoirs avec le milieu. Et euh, là, du coup, on va changer de pièce. On va aller installer ça dans l'incubateur qui recevra l'appareil. Et on va en profiter pour fixer les tuyaux qui sont reliés aux pompes. Là, du coup, c'est l'incubateur dans lequel on va mettre l'appareil. Et ça, c'est les petites pompes qui vont nous permettre de faire tourner le, le liquide sur les cellules. Là c'est MacGyver en action, d'autant plus que je mesure 1m55, donc vous allez avoir l'honneur de me voir sur un tabouret. Et en fait on fera les branchements quand on aura préparé les chambres. Donc là en fait les cellules elles sont sur les lames, qui sont dans les chambres, Que je vais devoir attraper la lame pour la mettre là-dedans. Donc en fait ça je suis obligée de le faire avec mes doigts système D hein, avec, euh, avec les clips de, de bloc-notes. Ouais. Voilà. Et du coup, après, on les prend et on est reparti de l'autre côté. Hop, et donc là, je vais venir les insérer dans l'incubateur. Dans et Je vais les connecter. Je vais faire toute ma connectique et après, on pourra démarrer la pompe. Donc, en fait, c'est l'intérêt de pouvoir faire plusieurs conditions en même temps. C'est de pouvoir comparer des choses. On fait, on fait, on change des paramètres avec les mêmes conditions. Et après, je peux aussi m'amuser sur une pompe. Je vais mettre une certaine vitesse. Sur une deuxième pompe, je vais mettre une autre vitesse et je vais comparer euh, l'effet de, des vitesses en fait, sur la réponse des cellules. Hop, donc je raccroche la partie qui aspire sur la, la partie de l'incubateur. J'ouvre le petit robinet. Ça pourra circuler. Et puis après, je connecte. Enfin, je sais pas, pas de bêtises. Voilà. Et du coup, je vais démarrer la pompe. Attention, verdict, est-ce que ça fonctionne Oui, ça fonctionne <rire> Donc, du coup, euh, là, on voit le milieu qui descend dans le réservoir. Et en fait, c'est aspiré, c'est aspiré, c'est aspiré. On voit déjà que c'est remonté ici. Ça va ressortir là bientôt. Hop, ça ressort. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, Et ça, ça retourne dans le réservoir. Donc voilà, Donc là, on les euh, on les laisse tranquilles et puis, euh, et puis voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, en fait, quand on a fini, quand on a fait la durée qu'on souhaite, on arrête la pompe on démonte le système, on récupère les cellules, et des cellules, après, on en fait ce qu'on veut. Et donc là, nous, on ira les voir au microscope. Okay. Et puis après, il y a autre chose qui m'intéresse, auquel on pense moins instinctivement, mais qui pourrait être très très utile pour les cliniciens, c'est d'avoir des outils de diagnostic. C'est-à-dire de, de pouvoir mieux aiguiller le clinicien sur cette personne-là est à risque de faire un anévrisme, cette personne-là est à risque que son anévrisme rompe. Et ça, ça passe par identifier une molécule qu'on pourrait par exemple retrouver dans, dans le sang. Donc une simple prise de sang pourrait suffire. Bon, ça, c'est un peu utopique. Par contre, il y a plein de choses qui se développent actuellement sur l'imagerie, en fait, avec des agents de contraste pourraient venir cibler, par exemple, imaginons, on a une molécule qui n'est exprimée que dans la paroi anévrismale fragile. Eh ben, on peut imaginer un produit de contraste qui va venir s'accrocher sur cette, euh, cette molécule-là et donc allumer les anévrismes fragiles. Et donc le clinicien va pouvoir dire, ça s'est allumé, donc cet anévrisme-là est à risque de rupture et on agit dessus. Ça ne s'allume pas, ça veut dire que la paroi est plutôt stable, donc on n'a pas besoin d'agir et on est tranquille. Et de toute manière, on refait cet examen régulièrement pour voir l'évolution, parce que c'est une pathologie évolutive de toute manière. C'est ce que j'espère que ma recherche fera à long terme. Après, euh, moi, ce que je fais, c'est très fondamental, en fait. C'est vraiment à la base, à la base. Et ces applications-là, c'est pas demain qu'on les aura, en fait. Ça va être dans 5 ans, 10 ans. Et bien, en fait, sans comprendre exactement ce qui se passe dans la cellule, dans, dans ces zones-là, on peut pas aller plus loin, en fait. Donc, peut-être que certaines choses que je vais découvrir n'auront pas une utilité directe, ou même nous permettront de mieux comprendre, mais ne pourront pas être utilisées en clinique. Mais par contre, il y aura forcément un des blocs, à un moment donné, qui permettra d'avancer vers la clinique. C'est un petit peu un travail de fourmi, mais à un moment donné, il y aura un truc qui sera utilisable et c'est là dessus qu'on se concentre pour trouver ce truc là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'aimes ce format, dis le moi en commentaire pour qu'on en fasse d'autres. Je te cache pas que ça prend un temps de ouf de faire ce genre de vidéo, mais si t'aimes ça, qu'est-ce qu qu'on ferait pas pour ses abonnés Il y a pas mal de personnes que j'ai interviewées à Nantes que je n'ai pas pu intégrer dans la vidéo par manque de temps. Je suis vraiment désolé. Avec tout ce qu'on a filmé, j'aurais pu facilement faire deux documentaires de deux heures. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à mener à bien ce projet. Un grand merci à Tom pour le cadrage. Et un dernier grand merci à l'université de Nantes qui a renouvelé ma candidature et qui m'a mis en contact avec des gens incroyables que tu as pu voir dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que la chaîne est en pause, mais t'en fais pas, ça ne va plus durer. J'ai plein d'autres vidéos et de collaborations qui arrivent très vite. Donc, abonne-toi, mets la petite cloche pour que YouTube te rappelle que j'existe et a bientôt.